on va à hôpital Vas-y Bah y a plus mais ah ok vas-y comment ça y'a plus bah si on et... va sauter où là Bah là c'est là où y'a l'hélico de base Hôpital Ouais <rire> Euh 2-3 teams Ouais y'a toute la map hein Ah non ça va ils sont tous partis je crois là. Ils arrivent tous là Oh, ça essaie de monter ou quoi, là Là, là, là. Belly, il fait que de revenir, il a pas compris. Mec, c'était clip by Z Attends, il y a son collègue qui arrive, maintenant. Allez, hop. Putain, mais c'est vrai on leur file un chibre à... ciel Nian. Je suis en train de sûr, un sort de fils de pute, tu n'imagines même pas Oh my god, j'ai fait me faire tuer par une merde Mec, c'était Donju92, parle bien de lui s'il te plaît Tu sais pas ce qu'il a traversé ce mec là dans sa life <rire> T'es un tonton toi, Inkyo. Euh ouais OK. Et, et ça va Amande fuck All through On s'y en approche. Drone ennemi juste. Ecco Ça continue oh. de te tomber dessus là ou c'est moi Ouais oh, y'a toujours des mecs sur le grand top hein, ils ont pas bougé Et on est là Ah ouais bah lui il me saute dessus carrément Ok Lionel toujours le même Putain, y a les quatre premières lettres c'est pas un truc de bon enculé quand même en vrai Bah c'est ma ville quoi ouais. Oh Hein C'est bizarre à la distance à laquelle tu as mis, tu utilises un chronuts Euh non Y'a un mec sur moi, j'intercepte le véhicule, j'ai explosé son véhicule, gros. Mais il se barre. on peut acheter, lapin. Il m'emmène à un shop. Soyons fous. Tu sais qu'il y a aucun shop à côté, c'est dingue. Oula. Une balle, elle m'a fait un dégradé. Ah mais tiens, regarde un kyo. Oh, le poulet, ça. Je te le finis. Oui, oh non, Echo devant moi Oh mon dieu, c'est pas possible Technique du serpent Technique du serpent C'est quoi la technique du serpent Bah en fait, vu que le jeu est bien Bah en fait, quand tu fais ça, les mecs te voient pas Alors que moi je les vois Mais non, arrête Bah si Mais tu sais que t'allais même pas Bah tu, tu connais maintenant en gros tu, en gros, tu dois faire full crouch Genre full ouais. crouch ou full allongé en fait, tu dois t'allonger et quand il va toucher le sol, tu te relèves direct. Et en gros, le mouvement en anglais, ça s'appelle le snaking. C'est pour ça que j'y sers pas, en fait. C'est bizarre que FIFA Kill t'a pas appris ce mouvement. Il le fait énormément Bah, quand t'es un bon joueur tu fais les tournois et tout, ouais, tu le fais quand même. C'est très fort. Tu fais quoi Juste allonger, euh, allonger debout Ouais. Allonger, sauter, grosso modo en gros, je, je m'allonge et je et je cours en fait, comme ça ça me relève direct. Ah. Mais c'est dur clavier souris. C'est euh, c'est la vie souris, c'est une danse hein. euh, tu veux go acheter Ouais, on peut acheter, je pense hein. En fait, je voyais tout le monde le faire mais je pensais je, je sais pas, je... je pensais pas que c'était pour je euh... ça pas que c'était fort. Non, je savais pas que c'était aussi fort. Attends, ah mais il est là le colis, je suis con. <rire> je je l'attendais moi. Il est joli ce, ce skin de perso. Ouais j'aime bien. Il y a Alors, encore un... des gens qui font des nucks là, euh, dernièrement Ouais, j'en ai fait une la semaine dernière moi. J'ai un contrat d'ailleurs. Mais non. Ouais. Un contrat en quoi ouais, En Battle Royale normal. Il oh. y a un mec dans le bâtiment, il monte les, les escaliers. Y'a là. Couteau de lancer. hop. Il y a Birko 150 qui est en train de, de camper là. Ok. Là un KO. Euh, je remets un ping. Ouais, ouais. c'est bon, je le vois le ping. Oula. Tout est ok. Y'en y en a sur le toit. Tu veux y retourner Oui, je veux bien. Ok, vas-y, marche arrière cette fois. Euh. Ok. Ok. T'inquiète, t'inquiète, y'a le panneau, ils peuvent pas. Il nous pique, il nous pique. Comme des chiens. Oh non, il, il me tire terre, dessus malgré que j'ai knock son pote, c'est des animaux. T'inquiète, t'inquiète, j'ai mis une frappe. Deux à terre. C'est pas vrai. C'est vrai. Ok, je te mets d'autres ping. Je me par là. Bien joué, un Oh non, au camion. C'est pour toi celui-là. Là. Coup dans la Touché. tête. Voilà. Allez, je te le finis. Oh, je suis pas ici. Il y a un mec dans la ah. maison sur toi, je crois. Ah ouais Ouais, je l'ai vu avec le ping. Non Sur le toit Peut-être Ouais, il est sur le toit, je le vois. Oh what a rat Bon moi ouais, je vais ah faire je... les autres. Yo man Mirko 150. Oh j'ai une bonne game là attends. T'as une game qui est géniale toi NKO. Bon Ça me fait du bien de reprendre avec toi un peu le. Cette map, ça faisait longtemps que je l'avais pas trop touché. Je me suis Vraiment, buté à la résurgence, euh, tu vois. Fais fait ce mode, hein. Est, il, est, il est incroyable, hein. T'as plein de fights, t'as tout, genre. Ça t'entraîne à, à enchaîner les fights et tout. No way. Uh, uh. Oh J'aime beaucoup ce que je suis en train de voir. Okay. Oh. Il m'a rappelé la Putain, c'est trop bon. Tuer les gens qui sont en groupe, t'es euh, vraiment plus efficace que moi. Allez, euh... Allez off. Oh non, non, non! Oh putain, fais chier. Je suis mort, euh, inquiet, c'est fini. Il en, manquait, il en manquait plus qu'un, il était planqué sur un toit, il m'a balancé une grenade dessus et elle m'a stuck par terre. Oh waouh! T'as 28 kills? Attends, attends un petit con. Il y a après, je pourrais être très au choc, mais... Alors l'oreille? Attends, y'a un mec, un hein Ah ouais Dans la maison Ouais, je te jure. Hein. Deux mecs toujours... non, maman. Eh, on aurait pas cru Bah ouais. Prends la tête sur le mec là-bas. Bah ben, non. T'as cru. Non, mais y'a du monde sur les collines là, j'entends tirer dans tous les sens. Là, je suis un mauvais risqué, hein, mais. Vas-y, kiff Vas Snake le kill. Bien joué. Thank you. J'ai un cadeau pour toi. Oh, j'aime beaucoup. C'est rien. Alors ça c'est. Ah écoute. Non mais... Non mais elle, elle passe où 5 balles pour tuer un mec, c'est trop triste. j'ai mis une boîte. Oh, c'est quoi ça Non, non s'il te plaît, non. Non, sur la colline. Prends ton temps, Niko. Je me suis mis safe. C'est la 40, vraiment Espèce de petit monstre, là. Petit démon, Niko. Hein, c'est moi. Oh non, je l'ai prise. Non. T'es réanimable Je sais pas, y a une frappe sur moi. J'espère qu'elle me tue pas. Bah GG Oh le timing que je les prends. Oh, c'est vraiment ce mec-là qui me met. T'es 1v1v2. les deux ça derniers boulevard. sont dans la maison oh non, ouais. oh non Ça passe, ça passe, ça passe Cours, cours, cours, cours. J'ai pas, pas de masque T'inquiète, t'inquiète, ça passe Je ça passe T'as des parents en plus T'en as en haut, t'en as en haut yep. Comment tu sais Parce que Comment envie. tu sais gros enfin, Ouais, tu sais Mais un conseil qu qu'il y a des piles là euh... T'entends un truc Ouais QUOI Comment ça t'entends un truc J'ai un son, mais j'ai un son différent. cest dire quoi ça Bah en gros il euh, y a des techniques c'est pour changer des pistes audio et du coup bah voilà. En t'es en train de m'expliquer que t'as du son sur ce jeu. Ouais. Tu vas parler avec Tatanus toi MP, vous allez avoir une, une discussion. J'envoie la vidéo. Ok, ça marche.